Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi nickel Donc aujourd'hui petite vidéo sur les cocons de chenille Vous avez vu sur ma dernière vidéo, j'ai enlevé des cocons dans un à côté d'un château J'ai aussi découpé un cocon pour vous montrer l'intérieur Et vous pouvez me demander, mais qu'est ce que je fais de tous ces cocons que je récupère sur les chantiers Il ben, y, y a des choses à faire, réglementées. Je ne peux pas jeter ces cocons dans une déchetterie sans les ouvrir ou les traiter Mais ça reste quand même dangereux parce qu'ils s'envoient les poils, il faut se protéger et tout. Donc il y a une autre solution et je vais vous montrer ça. Donc, on voit là le petit cocon, et je vais vous montrer qu'est-ce que j'en fais après. Et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti avec la belle protection. Dédé, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu N'oubliez ben, pas de partager, de laisser un commentaire D'aller sur Instagram, sur Snapchat Et je vous dis à très bientôt les Dédés